Et du coup après ben, vous n'êtes vous pas reparlé depuis ou quelque chose dans le genre Si vite fait tu vois genre je l'ai rebaisé un coup d'eux <rire> mais après c'est <rire> <rire> Alors lui <rire> Et mesdames et messieurs, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien Oh maman, mia, vous êtes beaucoup T'es fou, je tremble, j'ai tout peur Parce que mesdames et messieurs, c'est la première de Galère Time Donc j'espère que vous allez bien Que vous êtes tous en forme, bienvenue tout le monde Mais ce soir, on va vivre une soirée d'exception Captain Koku qui nous dit qu'il a hâte Et bah écoute, j'ai aussi hâte que vous Et pourtant c'est moi qui a préparé l'émission, tu vois J'ai préparé l'émission avec les autres Mais j'ai aussi hâte que vous parce que franchement On va vivre une soirée incroyable Bref, ce soir, je ne suis pas seul Ça y est, ils sont là, oh, ils, sont gros, ils sont mignons. ils sont Alors... Quoi, les gars. Toi, mignon. Merci, merci, oui. je sais. J'avoue, t'es trop mignon là. C'est gentil, c'est oui, gentil. Oui, oui, oui. Et écoutez, voilà. Alors, du coup, en haut ici, il y a. Attendez, je vous montre bien ici, c'est Clément, mesdames et messieurs. Vas-y, Clément, dis quelques petits mots là pour les personnes. au quoi, les gars Moi, c'est Clément, XLF. Il y a des gens qui disent, ouais, Clément, c'est quoi ton Insta Vas-y, ah, Maman, oui, oui. Insta, les mecs. Eh, Vas-y, vous me sautez trop là. Moi, c'est Clément-Duba, FLD, allez. Alors, Yohan, qu qu'est-ce qu que tu penses de cette soirée là Ça va être comment là bon, Ça va être good, hein. Bonne soirée, j'espère. Je vais rigoler, je pense, hein. Yo yo yo yo tu es enfin là Ah, ça y est, je suis là. Je suis là je ah, c'est bon, oui. quoi enfin, bah comment ça va Bah écoute, tranquille, l'eau. Bah écoute, ça, ça va. va super si, bah euh, si tu veux dire trois petits mots pour te présenter rapidement, ou si tu veux rester anonyme, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est... Euh, bon, on m'a appelé Thomas, j'ai... Euh, j'ai m'as deux ans. Il <rire> T'as <t> hésité <rire> ou quoi, non, oui non, <rire> <rire> <rire> il a dit moi c'est Thomas, j'ai... Galère time, on a tous des galères dans la vie, on est là ici pour se les partager, donc mon pote Thomas, on t'écoute. Quelle est ta galère moi, je vais raconter une galère qui m'est arrivée avec mon ex. Du coup, c'est une meuf avec qui je suis resté un an et demi environ tu vois Ouais. Et genre, euh, que Dieu me pardonne, je l'ai trompé. Ah, oh, ah méchant, <rire> Méchant Méchant, méchant en, en gros, la meuf avec qui je l'avais trompé, en gros, elle a fait une soirée avec la cousine de ma meuf. Ça a parlé de moi, et ça a balancé le bail qu'il fallait pas dire. Ah, le bah, fait que tu l'ai trompé Ouais, voilà. Ok, Du bien. coup, la meuf avec qui j'avais euh, trompé ma meuf, bah, elle l'a dit à la cousine, la cousine l'a dit à mon ex, l'ex est au courant que j'avais trompé. Moi, au début, j'étais là, non j'ai rien fait machin Je mmh. connais hein T'as voulu nier Parce que mon hein, ex elle a pété un plomb mais genre littéralement tu vois Donc pendant 3 jours bah on s'est séparés machin On s'est bloqués de partout nan, nan, nan Sauf qu'elle avait le démon tu vois Et genre sort du taf tout ça je vais au chinois avec mes potes mmh. Et là au chinois tu sais je l'ai bloqué de partout J'avais un compte insta tu vois euh, pour pister des gens etc Enfin un compte de ouais. ce qu'on Une fois elle l'avait trouvé elle DM sur le compte Elle me dit ouais fils de pute je vais venir chez toi je vais te casser Wesh Wesh Moi j'étais au resto tu <rire> vois je suis au dessert <rire> je me suis pété, que je, vois ça, je me suis dit, elle veut quoi, elle, tu vois Je me dis, vas-y, qu'elle aille chez moi, elle a pas les clés, parce qu'à l'époque, j'avais mon appart à moi, tu vois. Ouais. Je me dis, qu'elle aille, qu aille chez moi. Elle me dit, vas-y, tu vas voir. Et là, je vois, elle m'a envoyé une photo sur Insta en message. La photo, je vois, elle est en bas de chez WAM à l'appart, tu vois. Elle me dit, y a rien de bien méchant, tu vois, elle a pas rentré elle a pas les clés, ni rien. Et... Oh, je et là, le sens trop mal. Et là, elle m'envoie une deuxième photo, elle est rentrée chez WAM. Ouais. Wesh, comment elle a fait En gros, elle a escaladé jusqu'au premier étage où il y avait une grosse bébé. Wesh, Wesh. Wesh. c'est une C'est une malade. Tu vois, et en fait, en fait, elle a fait ça, c'était début août. Et du coup, tu vois, c'était l'été. Et le matin, en fait, j'étais parti en 2-2 au taf. Et j'avais laissé entre ouvert, mais genre de 5 cm. Quoi. Ouais. ouais. Non, ah, bah, elle ouais. est ouais. Vu la façon. Elle, elle a est a <rire> Elle a vu l'ouverture, tu vois. <rire> elle est montée en panne. J'ai vu ça, tu vois, direct. J'ai payé, tu vois. Du coup, j'ai fait quoi J'ai appelé les flics, tu vois. <rire> Ouais je... Elle t'a déjà shoot de ouf Non, mais elle, elle, je lui dis, je lui dégage, je vais appeler les flics. Elle me dit, appelle j'en ai rien à foutre. Je lui dis, OK, ouais. je vais l'appelle, je suis au Chinois, tu vois, je suis, ouais. Oui, police, bonsoir. Euh, ouais, les gars, il y a mon ex chez moi, en fait, elle a escaladé au <rire> <le> premier étage. <rire> elle a escaladé, je wesh. Djarin, gueule, là, frère, wesh. C'est King Kong ta meuf ou quoi, frère Non, mais c'est chaud à escalader. C'est comment pour escalader C'est faisable vois, ou, ou... ou c'est une malade mentale après après, après, après, avec un pote, un soir, on a essayé d'escalader, tu vois. Faut, faut, bombé. faut y aller, quoi. Elle faisait combien Elle faisait 2 oh. mètres Elle était grande, Elle Elle fait mètre m même, pas. Ouais. Les mecs, c'est des baisers quand t'as un Wow. Ah non, franchement trop fort, dédicace à elle hein, si elle nous regarde, bisous à elle Moi ouais, je suis choqué carrément Mes potes avec qui je chinois ils m'ont déposé chez moi avec pet tu vois Et évidemment euh, j'arrive avec mes potes en Gova, on se garde devant Elle regarde mes potes, elle dit, vous faites quoi ici vous Oui je <rire> Déjà <rire> qu'est-ce que tu fais chez moi à escalader tu vois t'as capté malade ouais. Et après du coup en même temps les flics ils arrivent Oh là Et voilà, voiture de le petit berlingot là, ou le kangoo, je sais pas là. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ils, arrivent, ils arrivent à deux gova, tu vois, il y avait un kangoo il y avait une petite fourgonnette là. Ils arrivent, ils font, ouais, c'est ici que euh... la meuf elle a escaladé, elle est rentrée. Je fais, ouais, ouais, elle est là, regardez. Elle non, regardé au balcon, elle nous faisait des doigts. <rire> <rire> oui c'est nous Ouais c'est malade Après, du coup, bah, Ils me disent euh, d'ouvrir pour aller la chercher du coup j'ouvre Ils me disent bah, allez regarder si ça rien de casse etc ah, Tu vois je fais un check up il y avait rien de pété ni rien je fais, Bah non c'est bon il a rien ouais. pété tu vois ouais. Ils me disent bah vous êtes mm -hmm. voir aller au commissariat pour faire une déposition Du coup on arrive au commissariat, ils me disent un euh, à gauche l'autre à droite Et genre euh, moi je la calculé pas à ah, Moi commence à me parler je lui réponds pas je fais vas-y visite ta gueule vois <rire> <rire> bon, L'ambiance Et, là, la et là, Le ouais, bug ouais. à la base il était au resto il, <rire> il mangeait son dessert Il finit au keuf avec son ex ouais. À prendre le sem, elle se lève, et là elle vient pour me taper, tu vois. Il n'y avait pas de flic <rire> dans la pièce, il n'y avait personne dans ouais. la je <rire> suis <Il> <'était rire> parti euh, d'à côté. Je suis malade. Tu vois, elle lève la main pour m'en mettre une. J'attends, tu vois, bien sûr que j'esquive, tu vois. il ouais. Pile quand elle me touche, je fais la pédale, je fais Ah, c'est putain, il est <rire> <rire> technique le bouffe. Les flics, ils arrivent en courant. Oui. ils la chope à 3, tu vois, parce qu'elle était en mode euh, vénère de ouf, tu vois. Et la chope à 3. Oui. Je dis, ouais, elle m'a frappé, elle m'a frappé, tu vois. Et du coup, les flics, ils la séparent, il la fout en garde à vue. Ouais wow, il y, y a. Ouais, c'est énorme. 24 heures, genre elle a ressorti le lendemain, après elle a fait une crise de panique. Euh, <rire> et ils sont venus la chercher, à l'hôpital pendant 2 heures, et ils l'ont foutu au trou après. après c'est fini à Bastan. Putain de et merde. Elle voulait en découdre, elle <rire> en découdra mort. <rire> mais attends, vous... mais tu l'avais trouvé où cette meuf là euh, Dans une bizarre, cité. <rire> <rire> <rire> <rire> ah ouais, en alors... Wesh, oui, gros. Wesh, oui, ça... oui, c'est. Mais ouf. Et du coup après Sorry, ben, vous n'êtes vous pas reparlé depuis ou quelque chose dans le genre Si, si vite fait tu vois genre je l'ai rebaisé un coup ou deux <rire> mais après c'est... <rire> Alors lui Les <rire> gens toujours, toujours, <rire> toujours Ah tu t'es mis bien <rire> Du coup voilà la, la, la, story noire. la story noire Ça quête ah, des psychopathes, noir, là, GG mec bien. Du coup bah est-ce que t'as est pas un petit message à dire au chat vis-à-vis -vis de ton histoire, la petite morale, le petit conseil que t'aimerais donner aux gens Trompez pas vos meufs, les gars! mec, bien, mec, bien, merci la oh, Merci beaucoup bizarre. pour cette galère exceptionnelle, franchement. Euh, ah, tu nous as Là, bien! Ça... Franchement, merci, mon pas pote! Pas merci, pas pote. Et écoute, merci, vous, hein, merci beaucoup! Merci à vous, les gars! T'inquiète, t'inquiète, merci beaucoup! Merci Bonne soirée, À une prochaine. Allez, bonne soirée, mon pote! Mais bon, ça passe, ça, vous faites quoi? Et bon, moi, bon. voilà comment je termine les brochettes <rire> déjà! Il y a moyen de monter chez toi, quand même! Ouais, ouais alors bon, on peut monter. Bus, hein. Hein. Vous savez que, <rire> bah vas-y, bah tiens, petite galère qui m'est arrivée une fois. On devait aller au tacos avec ces messieurs qui sont au-dessus de ma tête. On devait aller au tacos, tout ça. Mais problème, je viens de me réveiller, ma porte a été fermée à clé. Donc je pouvais pas sortir vu que j'avais je... pas les clés, tu vois. Du coup, bah, j'étais en mode, wesh, ouais, je vais pas les faire attendre, tout ça. Du coup, bah j'ai ouvert la fenêtre, j'ai sauté. Et Ziac, j'ai tombé dans un buisson rempli d'orties. Voilà, j'ai souffert ma race, j'ai saigné de partout. Mais au final, à la fin, j'ai mangé mon tacos. Donc euh, voilà. Mais <rire> il a bien mangé. Ah, bien mangé. Il avait <rire> sauté de sa fenêtre. Hein. <rire> hey, j'étais avec Yogato, Ryan, comme vous voulez. La vie de ma mère, on le voit, il saute de sa fenêtre, il atterrit dans un gros buisson en bas ou plein de trucs il <rire> est ressorti en mode warrior, il avait du sang. Il avait voilà, plein d'épines, oui. il est ressorti, il a fait bon on va manger Et... <rire> Voilà, <'est> wesh. <rire> je suis sorti normal, j'avais un bâton comme as qui me traversait le, le bras wesh. Mais vas-y, j'ai bien mangé, c'est le plus important Oh attendez, attendez, on a la photo, il a envoyé la photo de son... <rire> veux veux il a envoyé, attendez, je vous dans le live oh, il l'a sur Discord, je vous le mets là ouais, Je vais juste regarder en bas les gens Putain, la meuf, elle, dit, bah ouais, ça... elle est mignonne, moi je dis pas le contraire, franchement. Ouais, je relaxe, relaxe. Si jamais elle passe là et qu'elle veut chercher un rebeu, <rire> moi je suis là, je suis dispo, je suis fraîche. Il a envoyé ça Bonjour, bonsoir, du coup. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, du coup. Bonsoir. Alors... Ça va et vous Ça va, super. Ça va. Je vais va. vous parler de, de l'accident de mon père qui ah, avait 3 là là, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Hashtag plein de cœur pour le daron, plein de cœur pour le daron, s'il vous plaît dans le chat. Il y a 3 ans, en fait. ans j'étais en 6ème encore. C'était un jour normal. Mon père devait venir me chercher le, le, le soir à 16h, euh, fin des cours. C'est pas mon, mon père qui vient me chercher, c'est mon grand frère. Et il dit Oui, les parents, ils sont partis chez des amis, euh, ils mangent là-bas. Puis plus tard, ils nous disent Bon, ils rentrent pas dormir, ils dorment là-bas. Du coup, moi, je vais me coucher. Il me dit ouais, demain, t'as cours, euh, je vais te coucher. Je me réveille, il est 9h. Ma mère m'a pas réveillée. Elle me dit oh, Ah ouais, ouais, trop bien, je vais pas en cours. Euh. Du coup, moi, je suis toute contente et tout, je vais pas en cours. Et il euh, y a ma mère qui débarque dans ma chambre. Elle s'assoit sur mon lit, elle me regarde dans les yeux. Elle me dit, bon, euh, faut que je t'explique. Euh, papa, hier, il a fait une hémorragie cérébrale. Donc, en gros, il y a un caillot de sang qui a bloqué euh, les circulations du sang dans son cerveau. Et, euh, en gros, euh, là, il est à l'hôpital. Il va s'en sortir. Deux semaines, il rentre à la maison. Maintenant, aujourd'hui, alors qu'il est, il est à 80% handicapé. Ah oh, non. Il est resté six mois à l'hôpital en rééducation. Balance les que les que choeurs, non, balancez les cœurs dans le chat. Balancez les cœurs, Ça, c'est compliqué, ça, c'est dur. Force, euh, hein. euh, Force de ouf, Jen. Ouais, ça pas être facile. et en gros alors qu'il est bah euh, il est toujours en vie mais euh, en gros c'est pas facile tous les jours euh, non bah ouais j'imagine de ouais. se rendre compte qu'en fait euh, ton père euh, bah en fait il est handicapé même euh, j'espère que niveau école il y a personne qui se moque de toi hein, à ce niveau là non non okay okay, okay, me attends, me, me. ok ok tant mieux tant mieux ok ok c'est compliqué non, là, quoi, le sujet euh, euh, <rire> là on parle d'un accident euh, d'un euh, papa euh, d'une fille ah, C'est triste c'est triste oui non, oui. oh ça du. <rire> bah voilà, même dans ma famille on trouve ça triste. Non, non bah ouais, ouais, ouais franchement. Euh... C'est dur mais faut faut que tu essayes de migrer et, et voilà. de passer de passer le pas quoi. Dis toi, c'est dur, dur pour Dis toi, pour ça toi mais être pire. pour lui c'est encore plus dur tu vois. Mmh. Du coup ouais, ouais il... sûr, sûr. on voit lui de l'amour, de la joie tout ça essaie de le rendre fier, et reste debout, tu sais, comme section d'assaut, il disait à l'ancienne, hein. essaie de rester mmh. forte. Ouais, franchement, hein. ça, va, ça va aller. Est-ce que du coup, tu pas un petit, un petit conseil que tu veux dire au chat, un petit truc que tu veux dire à tout le monde Une petite euh, euh, Un petit dédicace, un petit message que, à que dire. C'est ce que tu ça. veux. Hein. Bah, euh, profitez de vos parents, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est beau de ouf. C'est réel. Merci beaucoup, Diane, et j'espère que le chat, vous avez bien écouté ce qu'il a dit. C'est beau, force à, Diane, force, force, force, force, force à Diane, force, force, force, force, force, force, force, force, force, force bah, bah écoute, pur, sport, sport, sport. merci énormément pour voilà, cette vrai, histoire. Ça ira, j'espère, j'espère oh, que père ça C'est touchant. Donc, écoute, mieux, et si nous on peut euh, bah, améliorer ton quotidien avec ce qu'on fait, bah ouais. écoute, tant mieux. Hein, donc euh, voilà. Merci de m'avoir écouté. Bah merci à, merci toi, à hein, toi. Merci à toi. Pas hein. de soucis, t'inquiète pas. Allez, allez, bah écoute, merci beaucoup, Diane, et à la prochaine. Ah bah l'équipe elle est partie. Kick avant. <rire> non, non, j'ai oh, kick personne, j'ai kick personne, elle est partie toute seule, elle est partie toute seule, elle est partie toute seule. D'où une fois. Pendant le ramadan, je marchais et tout, et là il y a un pelo, un petit con, il fait quoi Il fonce sur moi en photo, en moto je veux dire, et après t'as vu il décale. Et moi normal t'as vu je le regarde mal, en plus moi aussi c'est un petit con, ça veut dire je me dis ouais, je veux lui baiser sa mère t'as vu Wesh, wesh, wesh, wesh, c'est nerveux ici, wesh. Il revient, et genre il me dit ouais y'a quoi moi je fais ouais c'est toi tu fais des actions chelous Pélo et tout Bref après, après ça s'embrouille et à la, à la fin on se tape pas T'as vu c'est normal ça s'est réglé il est parti ouais. le, le lendemain juste je vais abréger parce que j'ai la fin de raconter tous les détails ouais, J'ai croisé lui et son grand frère ils m'ont enculé Aïe aïe aïe aïe aïe ils t'ont cassé la gueule Ah ouais bro c'était sale ça Ah miskine Quoi ensuite euh, Ensuite euh, j'attends toujours le moment de me venger Ah ça y est, est l'histoire c'est juste que tu t'es fait casser la gueule par trois boucles Ah ouais ouais c'est tout il y a pas de <rire> <rire> bah je pense que c'est suffisant, hein Il est venu chercher des guerriers bah si déjà ils veulent se battre avec comment tu t'appelles frérot Ryan Ryan, ouais, Ryan Bah si des personnes veulent aller des à aller se battre n'hésitez pas dans le chat à, à faire vos candidatures es... C'est quoi tes critères de sélection là pour monter une équipe Euh 1m90 110kg Ok bah super <rire> ouais, oh, ça va ah, créer les Avengers Je suis sûr de gagner la guerre je veux, il a eu de bagarre, Ah bah force mais... à toi hein. Et de... Depuis tu fais de la boxe ou un truc dans le genre ou Mais gros nique sa merde. la boxe <rire> <là>. <rire> Bah je sais pas tu fais que de perdre aussi frère <rire> mais gros, moi... Moi je marche à la haine, je pense que si je gagne oh. un combat, en fait plus j'ai la haine, plus plus il y a de chances que je gagne Ok ça okay. ouais est... non Vas-y mais... euh... <rire> bah écoute merci beaucoup Broly, hein. et euh, si un petit conseil à donner au chat, euh, un petit truc à dire Portez vos couilles Portez vos couilles <rire> <rire> Merci frérot Il y en a une où j'ai failli checker quelqu'un quand j'étais petit Hey Alors, Wesh. ouais ouais, c'est parti, c'est très très long <rire> Et en fait, on était un groupe de 5-6 potes et, on était. et vous tuez des gens et à plusieurs genre C'est un gang Et un euh, jour, il y a un pote à moi et tout, il m'appelle Et sur, euh, il avait un bâton Et sur ce bâton-là, il y avait de la merde Des planches, genre ça devait être de la merde des pigeons Mais je sais pas, il était balèze <rire> Donc, euh, On avait un pote, il était con Mais quand je vous dis con, vraiment con genre. Euh, ah vraiment, il était, il était stupide Voilà, c'était un échec Bref <rire> Donc, on se dit, ouais, venez on va lui faire goûter ce que c'est et tout. Donc, on l'appelle. genre, il s'appelait Nicolas. On lui dit, Nicolas, viens voir. Il vient et tout. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, les gars Et on lui dit, eh la médaille, elle est tombée du ciel. Et vous dit, genre, quand je repense à ça, je me dit, mais comment il a pu croire à ça, ce truc-là J'arrête de goûter un peu, après, il commence à taper dedans, genre, fort. Je sais pas, c'est un tacos, le truc. de dedans. Et à la fin, vraiment choquée, il me lâche. ah c'était bon, genre, hum, mm, c'est bon. <rire> oui, Vraiment, euh, je... genre, je me suis exprès. À la fin, on rentre tous chez nous, tu vois. Lui et moi, on est voisins, mais genre, nos portes, elles sont l'une devant l'autre. Il était, ouais comme j'y disais, il était 22h, à peu près, quand on dans deux heures, sa mère, elle est venue, enfin, je pas, enfin, chez ma grand-mère, elle a tout qui est tout, elle a dit, oui, euh, votre fils, il a fait, moi j'ai un truc à mon fils qui n'est pas passé depuis, genre, depuis l'après-midi. Donc, ma grand-mère, elle m'appelle, et je vois la mère de Nicolas devant ma porte. Mmh. donc euh, je comprends direct mmh. et elle vient me voir vous avez mangé quoi avec Nicolas tout à l'heure je dit on a rien mangé et lui, et lui il arrive d'air il dit si, c'est pas bon je mange de la mayonnaise il ouais. dit non t'arrête moi arrête de mentir ma gueule tu mens t'avais pas dit moi ouais. et moi en fait quand il était petit quand je je commençais à pleurer direct et tout <rire> ma grand mère a dit non c'est pas lui il se n'est réagirait pas comme ça et tout il est venu à l'école normale et tout Dans la, on va dire la a arrêtait de la matinée ils tombent par terre, genre. Oh, wesh. Oui. Ouais, ils tombent par terre, ils tombent par terre. Mais genre... Euh, toi, comme dans les films, quand tu cours et d'un coup, tu tombes, tu racasses le sol. Ouais, euh, sec. Ouais. Deux jours après, genre, ils avaient fait un, un lavage d'estomac, tout ça, tout ça. Aïe. C'était de la firme de pigeon. Oh avait... ah, dégueulasse dit, il l'aurait pas ramené à l'hôpital, il, il, il, il a les cannes et tout Oh, <rire> tout ça à cause de vous là Wesh oui. Ah mais lui il est con de aussi, il mange du caca de pigeon comme ça Mais je que lui il est ouais. pas mal hein. C'est depuis ce jour là que j'ai compris que... Qu'il fallait que pas voilà. manger du caca de pigeon, ouais ouais ouais, je pense que c'est une bonne idée aussi Ils ont failli se ouais, ouais, leur petits Choqué wesh oui. Non, ah êtes des bâtards Du coup c'est quoi la morale de cette histoire Yannis? J'ai pas de la merde depuis. <rire> <rire> Merci mec. Et sinon le chat, bah du coup je pense que voilà, un galar time c'est fini pour ce soir, je pense. Bref les mecs ils bien vite d'être venus, hein. c'est cool, on a taffé et tout pour, pour faire ça aujourd'hui. On a vu que c'était cool, il y avait du monde, les gens ils ont bien kiffé. Alors attendez sur Instagram, du coup oui. c'est très simple, sur Instagram c'est la OVPT sur Insta et Twitter, Twitter que j'adore hein, pour discuter avec vous, c'est trop trop cool. Voilà, bah dites au revoir aux gens. Euh, Vas-y, hein, soin de vous, vous, vous. vous. Vas-y. Hein. Ouais ouais, dormez bien, ah, bonne bon nuit les frères. Toi. On veut des bonnes histoires Allez allez ouais. Tous ensemble on va aller loin Je vous le dis et je vous le répète Merci à tous Au revoir